Euh, tout d'abord, je voudrais remercier, comme il est d'usage, les organisateurs de la conférence, en particulier euh, parce qu'ils sont bénévoles et que c'est quand même beaucoup d'engagement d'organiser un événement pareil. Et euh, je voudrais souligner que c'est un sujet dont je parle pour la première fois en public. Euh, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit donc d'un moteur, euh, moteur pour écrire des applications de logistique en Python, et euh, pas seulement en Python, si je remonte les dépendances en partant d'en bas, on trouve Python 3, SQL Alchemy avec euh, le back-end PostgreSQL, et tout ça, en fait, à l'intérieur de Anyblock, dont Franck vient de vous parler. Mais comme ce peut-être pas exactement les mêmes personnes qui sont dans la salle, je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de gens ici qui ont déjà pratiqué, utilisé, développé un peu pour Anyblock Ok, à part les concepteurs du framework, non, pas grand monde. Donc c'est parfait, c'est très bien, P vraiment pas de problème. Moi ça m'indique un peu euh, que je devrais commenter certaines choses. Euh, Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu affaire à des applications euh, de logistique euh, Donc euh, gestion d'entrepôt, euh, des choses comme ça. Oui Ok. <rire> très bien. Euh, donc vous pouvez trouver euh, les, euh, les transparents. Euh, de, de cet exposé euh, sur mon GitHub, à l'adresse qui est là, et euh, plus généralement, mon petite liste de références, le code source sur GitHub aussi, mon blog, et la doc de référence qui est très exhaustive. Donc, je vais aussi euh, un peu me présenter. Je m'appelle donc Georges Racinet. Euh, je suis développeur euh, d'applications en Python et d'applications euh, tournées euh, vers les administrations ou les entreprises depuis à peu près 2005. En fait, c'est déjà une deuxième vie. Euh, et je suis cofondateur de la société Anybox, euh, qui est prestateur de services en développement, maintenance, etc. Euh, avec Christophe Combel, que vous verrez euh, demain, qui passera demain, euh, en 2010. Donc, dans ce cadre-là, euh... Eh ben... J'ai vu, à titre personnel, en tant que développeur, mais aussi en tant que chef ou directeur de projet, vous dites comme vous voulez, euh, aussi en, en tant que soutien aux autres qui ont implémenté des choses, pas mal euh, d'applications de gestion d'entreprise, plutôt dans la catégorie monolithique euh, type ERP, choses comme ça, qu'autre chose. Euh, et j'ai été particulièrement confronté aux problématiques de stock. Par ailleurs, Anybox, euh, bah, c'est une boîte euh, d'une quinzaine de personnes. Et euh, les autres salariés de l'entreprise euh, ont eux aussi une expérience logistique et complémentaires à la mienne. Par exemple, il y en a qui ont fait dans des vies précédentes des systèmes de gestion de distribution de journaux, de magazines, de choses comme ça. Voilà et euh... eh bien je reviens sur ce que c'est que des applications de logistique parce que j'en parle déjà depuis le début alors je j'ai pas défini. Euh, bah c'est tout ce qui concerne la gestion de flux physiques. Euh, de, des marchandises ou euh, peut-être du matériel qu'on utilise donc euh, si on veut faire une petite liste rapidement déjà on a tout ce qui concerne le commerce le commerce à l'exception des services bien sûr, donc les fois où, là, quand on vend des choses matérielles euh, la logistique pure ça, euh, ce que beaucoup de gens vont qualifier de logistique pure en gros c'est le métier des transporteurs voilà, ils ont des petits cartons euh, qu'ils mettent dans des grands cartons qu'ils mettent dans des conteneurs, dans des avions dans des trucs, des machins et à la fin euh, ça va à destination euh, la gestion de matériel aussi c'est une chose qu'on peut faire euh, en tout cas avec Anyblock euh, WMS Base euh, là c'est simplement répertorier ce dont on dispose comme matériel, donc par exemple si on est ici l'université, on pourrait noter euh, le vidéoprojecteur l'autre vidéoprojecteur, peut-être la caméra même si elle n'est pas à l'université euh, elle est peut-être temporairement sous la gestion de l'université, etc. et puis eh ben, euh, garder trace de l'état du matériel d'informations de, de, diverses et variées comme son numéro de série s'il tombe en page de où il est à un instant T, où il devra être est-ce qu'on a de la contention sur une ressource parce qu'on ne peut pas prêter la même caméra à deux personnes différentes, etc. etc. Enfin, euh, parmi les applications les plus avancées il y a tout ce qui concerne la gestion de fabrication donc là je ne suis pas en train de parler de faire des protocoles pour piloter des machines, je suis juste en train de parler d'apporter les mat mat matières premières aux machines qui vont faire des choses euh, et, euh, et de prévoir ce qu'on va obtenir euh, à la fin à la fin euh, d'une fabrication donnée. Donc un petit point sur l'état du projet Anyblock WMS Base, Franck vient de dire que c'était euh, peut-être le module, euh, le composant métier le plus avancé euh, dans l'écosystème. Dans euh, de fait on n'est pas loin d'avoir des applications concrètement en production dessus mais on est encore dans des versions préliminaires. Vous voyez le numéro de version euh, bon, que je voulais poussé hier et que je vais peut-être pousser plus tôt ce soir, euh, on en a des 0.8 ce qui indique assez clairement qu'on n'est pas encore euh, en train de considérer la chose euh, comme stable, mais bon voilà, j'espère que ça ne va pas trop tarder et euh, si j'insiste là-dessus, c'est parce que on est plutôt des gens euh, à avoir, à prendre au sérieux les promesses de stabilité donc moi quand je mets un 0 euh, je, je sais qu'à partir de ce moment-là je ne pourrais, euh, plus, trop, euh, euh, je pourrais euh, plus trop sauvagement euh, changer les choses euh, c'est 100% en libre comme euh, en licence Mozilla euh, comme euh, l'essentiel d'Anyblock et de son écosystème. C'est développé publiquement depuis le début. Au niveau qualité je suis assez content parce qu'on a une couverture de test qui est à 100% depuis euh, quasiment le début aussi. Et enfin, on a euh, je sais pas, ça fait quelques dizaines de pages écran de documentation de référence. Là aussi c'est un domaine dans lequel on, est, on a essayé d'être bien sérieux et donc vraiment de faire une fondation stable pour, pour l'avenir. Alors je disais, c'est la première fois euh, que je présente euh, ce projet euh, en public. Euh... Pourquoi faire Pourquoi venir vous en parler eh bien, Je pense parce que c'est un moment euh, pour euh, reprendre euh, le, le bon vieux slogan euh, « euh, développeur, développeur eh ». Je pense que c'est un moment où ce, ce, ce système peut être utilisé concrètement, pas pour des applications qui devraient monter en prod euh, demain, mais des, si vous avez des projets qui doivent être en prod dans quelques mois, ça fait partie des choses qu'on peut considérer. Donc, euh, il est temps euh, d'en faire un peu la publicité vis-à-vis -vis de primo-utilisateurs, qui seraient de toute façon des développeurs. Euh, le développeur qui utilise un système comme ça, il a quand même vocation euh, euh, éventuellement à se tourner en contributeur, enfin en tout cas s'il si, si a des choses à proposer, et nous on est bien sûr très très euh, favorable à ça, et euh, éventuellement on pourrait construire de nouvelles briques, briques intermédiaires par-dessus. Enfin il y a un autre sujet, là je voudrais bien lancer un petit sondage, euh, <rire> euh, c'est éventuellement euh, donner un nouveau nom en fait, à ce système, alors je vais peut-être revenir sur le nom lui-même dès le départ euh, je disais Anyblock w WMS base, euh, bon Anyblock parce qu'on est dans l'écosystème Anyblock et la plupart des trucs s'appellent Anyblock quelque chose WMS, Franck l'a dit tout à l'heure, c'est Warehouse Management System, euh, donc système de gestion d'entrepôt, et BASE. Alors le BASE à ça, c'est une chose sur laquelle je voulais insister, on est en train de parler d'une fondation, une, une, une, une bibliothèque de fondation, donc euh, des outils, des primitives, des choses comme ça. Je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une solution complète, clé en main. C'est un ensemble d'outils pour faire des solutions adaptées à des cas particuliers, pourquoi pas à des cas généraux aussi si on veut, mais ce n'est pas une solution complète et c'est pour ça qu'il y a base dans le nom. Maintenant le résultat c'est ça que ça s'appelle AnyBlock WMS Base et que bah, je commence même déjà à avoir du mal à le prononcer depuis le début euh, de la présentation. Donc peut-être il est, est temps d'avoir un nouveau nom et euh, on pourra en discuter euh, si vous avez des idées. Je reviens sur les cas d'utilisation que j'évoquais tout à l'heure le commerce en ligne, la logistique pure, la gestion de matériel, la gestion de fabrication. Qu'est-ce qu'on a en commun dans tout ça Si on essaie de réfléchir de manière générique, ce qu'on essaie de faire, eh ben, en fait, on peut résumer les choses en disant, bon, ça, il va être question d'objets physiques. On va, euh, ça va essayer de gérer euh, des bouteilles d'eau, euh, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, euh, des t-shirts, etc., etc., par opposition à du euh, dématérialisé, par opposition à des services. Euh, et ces objets physiques on va vouloir euh, répondre à des questions ou enregistrer les réponses à des, certaines questions euh, qui les concernent qui sont où Bien sûr on fait de la gestion d'entrepôt hein, donc euh, l'idée c'est de savoir euh, où sont mes objets combien j'en ai et où ils sont euh, quand euh, donc là la question c'est savoir euh, bah, depuis quand l'objet est là quand est-ce que je dois le recevoir genre de choses euh, comment ça va se passer ou comment ça s'est passé et euh, toutes les questions de traçabilité euh, qui vont avec. Mon objet, en fait, euh, ben, il est périmé dans trois jours, je l'ai euh, depuis 17 jours, il est peut-être temps de le vendre, ce genre de choses, ça, ça rentre dans le périmètre. Euh, on a euh, des problématiques de prévision et de planification qui sont euh, très très fortes. Et il s'agit euh, d'encadrer toute l'activité euh, d'un entrepôt, qui est quelque chose où il y a beaucoup de, de gens qui travaillent, euh, et euh, donc on va prévoir qu'il y aura des livraisons parce qu'on a fait des commandes, et on va prévoir qu'on va euh, livrer des gens, on va prévoir euh, qu'on va euh, réserver le vidéoprojecteur qui est là pour le mettre dans une autre salle, etc. etc., etc. Mais, alors, une grosse différence avec euh, un certain nombre d'autres classes d'applications, par exemple tout ce qui touche au web, si je fais un blog, que je fais un article sur le blog, tautologiquement, l'article sur le blog, c'est ce que j'ai mis dans mon système. Il n'y a pas de différence, je suis en train de créer une réalité. Là, non, on a une vraie réalité. Et la réalité, euh, bah, des fois, les choses ne se passent pas comme on les a planifiées. Euh, des fois même les vidéoprojecteurs on les casse et après on est bien embêté parce qu'on euh, a besoin d'en trouver un autre et de savoir qu'il faut en trouver un autre et quoi qu'il arrive vous pouvez représenter tout ce que vous voulez dans votre système c'est la réalité le dernier mot bah, par contre si votre système il diverge trop et tous les systèmes de gestion de stock se retrouvent à diverger un peu par rapport à la réalité bah là vous perdez la confiance des utilisateurs donc il va falloir qu'on soit encadrant donc un peu rigide mais en même temps avec la souplesse pour euh, faire de la récupération par rapport à la réalité Bon, alors je voulais euh, parler un peu de mes motivations personnelles, mes objectifs, euh, en faisant tout ça. Mais je pense que euh, j'ai déjà assez raconté ma vie. Euh, J'avais envie de faire quelque chose qui se concentre vraiment sur le cœur de la chose, euh, qui soit suffisamment générique, et bien sûr qui soit super performant, pardon, qui passe à l'échelle, de très grande qualité, et qui traite euh, particulièrement cette question de comment on arrive à résoudre les divergences avec la réalité. Alors, dans la suite de, de la présentation, je vais euh, suivre un petit scénario. Hein, on va dire euh, qu'on est euh, sur une application qui gère de la vente. Bon, comme je disais, on n'est pas obligé de faire de la vente, mais là, ça sera de la vente. Euh, de livres euh, qui vont être en gros, en demi-gros ou en détail. Euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que euh, ben, on va euh, livrer euh, la centrale d'achat de la FNAC. Ça, c'est le gros. Euh, on va livrer des libraires. Voilà, on va, on va vouloir. Et le détail, bah, ça va être, euh, on envoie par la poste un exemplaire d'un bouquin en particulier. Okay euh, donc, euh, bah, on va considérer un ouvrage euh, fictif, malheureusement, hein, qui s'appelle euh, « Dance of Dust and Wind » par un certain euh, George L.P. Rastinet. Okay euh, on espère que ça aura beaucoup de succès. En attendant, il y a trois volumes. On ne sait pas trop s'il n'y en aura pas dix au final, mais là, pour l'instant, il y en a trois. Et euh, dans notre système, on va essayer euh, de proposer aussi un coffret de l'intégrale, euh, l'intégrale, donc les trois volumes, avec en fait l'emballage spécifique de ça qui est préparé en l'entrepôt. Alors je vous dis tout de suite, j'ai préparé une, une présentation de 25 minutes et je sais qu'en 25 minutes je ne peux pas aller jusque-là. Maintenant, euh, tout à l'heure, euh, on m'a dit que je pourrais continuer éventuellement un peu. Donc on verra, de toute façon, c'est une partie qui sera un peu moins préparée, mais je vous montrerai, je vous dirai en tout cas au moins oralement comment c'est censé euh, marcher quand on en est à faire l'intégrale, etc. Ok et rassurez-vous, je ne vais pas vous bloquer pendant une heure. On va s'arrêter au bout d'une demi-heure et puis après on verra s'il euh, y a lieu euh, de continuer ou pas. Alors on arrive un peu à quelques exemples de code. Donc euh, comme il euh, n'y a pas grand monde qui a l'habitude d'Anny euh, je vais commenter euh, cet écran euh, vraiment un peu pas à pas. Donc je disais, la première question que mon système de logistique euh, devait, devait traiter, c'était celle de la représentation des objets matériels. Ok euh, donc cet écran là présente comment ça se passe. En fait j'ai préchargé une base de données avec où j'ai installé un bloc qui est l'exemple avec les bouquins qui définit les, les types de bouquins, etc. Euh, et euh, là bon j'ai fait un peu en, en console Python euh, quelques appels pour montrer ce que j'ai déjà prépopulé populé comme, comme euh, bouquin dans ma base de données. Euh, alors la première ligne, là, ça c'est typique de ce qu'on va avoir en contexte AnyBlock, en fait. On a cet objet-là, qui s'appelle le registry, C'est le point d'accès pour les classes qu'on va utiliser, concrètement. Euh, Fizobj, là, c'est une classe. Euh, et euh, la base de données. Comme on disait euh, tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle une classe de modèle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui porte à la fois euh, des aspects de, de programmation orientée objet et des aspects euh, de base de données, euh, en l'occurrence, base de données relationnelle. Donc j'ai décidé cet objet-là de l'appeler physog ce qui n'est pas très beau peut-être, mais euh, le mot, je ne trouvais pas de mot plus général plus pertinent que objet pour désigner bah, des objets matériels. Et après j'étais embêté parce que dans le monde de, dans l'informatique, euh, en général le mot objet est déjà employé à 15 sources différentes. Donc j'ai décidé que ce serait physog Donc physobge, vous l'aurez compris, ça désigne les objets physiques, par opposition à tout le reste qu'on pourrait avoir dans le contexte. Donc mes objets physiques, ils ont des types qui sont représentés par un objet qui s'appelle type. Et là, ce que je fais à cette deuxième ligne, c'est que euh, je récupère le type euh, objet physique qui euh, porte un certain code. Donc, en l'occurrence, c'est GR Dustwind vol Volume 2, le code. Évidemment, le code que vous allez utiliser, il dépendra de votre application. Assez typiquement, c'est quelque chose qui pourra être reconnu par un lecteur de QR code, de code barre ou de machin, des choses comme ça. Euh, là, je demande à la base de données via une requête assez typique, euh, assez typique euh, SQL Alchemy pour ceux qui connaissent, mais Niblock en tout cas. Et euh, on arrive à la première particularité euh, des Niblock WMS Base par rapport à d'autres systèmes, c'est eh ben, en fait, on va représenter par une ligne dans la base de données chaque élément qu'on a. C'est-à-dire, si j'ai deux, deux, deux livres qui soient identiques ou pas, je les représente par deux lignes dans ma, dans ma table. Alors en fait, c'est quelque chose qui est le fonctionnement de base d'AnyBlock base, mais qui peut être changé par un module complémentaire, j'en toucherai peut-être un, un petit mot tout à l'heure. En tout cas, ça a le mérite d'une certaine, euh, certaine simplicité, je ne fais pas une ligne qui, conti, qui dit « bon, bah, ok, euh, j'ai le bouquin, tel code, et j'en ai quantité 4 ». Parce qu'après, je vais devoir en livrer deux à un particulier. Donc la ligne en question, je vais devoir la découper de en deux. Euh, mais je vais avoir des niveaux de réservation qui vont être différents euh, d'une ligne à l'autre, etc., etc. Là, vraiment, il y a un côté simple. Chaque ligne, c'est un objet physique euh, dans sa réalité matérielle. Euh, voilà. Ce n'est pas un type d'objet physique, ça je l'ai déjà. C'est vraiment un objet. Ça va jusqu'ici J'accélérerai un peu hein, pour, le, pour, la partie, euh, pour la partie fonctionnement AnyBlock. Pas de question Donc sur mes objets, il euh, y a un système de propriétés flexibles qui euh, bah, va servir à encoder tout ce qui va être potentiellement différent d'un objet concret à un autre. Donc euh, par exemple, euh, mes bouquins, euh, bah, ils peuvent très bien avoir des numéros, de peut-être pas des numéros de série, on ne met pas de numéros de série sur les bouquins, mais des numéros de l'eau d'impression. De honnêtement, je ne sais pas si ça se fait dans ce métier-là, mais si j'en ai besoin, euh, eh bien, voilà, je prends le premier de mes bouquins et je regarde quelles sont ses propriétés. Et ça me répond qu'il est du lot 12 a 345. Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai enregistré quand le bouquin est rentré dans mon système. Euh, et puis, euh, là, je donne un exemple, une propriété qui sert à autre chose. C'était pour montrer un peu comment on change une propriété. Là, j'ai envie de dire, cet exemplaire-là, eh il a été sur un stand, il a servi de modèle d'exposition. Euh, j'ai envie de m'en souvenir parce que je ne peux plus le vendre euh, comme s'il était véritablement neuf, mais je peux le réutiliser sur un autre stand, par exemple, admettons. D'ailleurs, tout ça, techniquement, donc je les disais, on est en PostgreSQL, les propriétés sont stockées par défaut dans un champ JSON-B, donc c'est complètement flexible, en fait, on fait, on fait ce qu'on veut. Mais si on a besoin de choses qui sont un peu plus structurées, on peut aussi les faire avec des colonnes classiques en base de données. Je reviens rapidement sur la notion de type, parce que j'ai dit, on a des types. Alors, dans pas mal de systèmes que j'ai pu, euh, pu utiliser, euh, bah, le, la chose qui était courante, c'était de dire, mon type, euh, c'est une idée de produit. Euh, le volume 2 euh, de, euh, de ce bouquin là, Song of Dust and Wind, c'est un produit, mais sans faire vraiment la distinction de ce qui se passe quand euh, j'en manipule 10 000, quand j'en manipule 100, ou quand j'en manipule juste un. Après tout, c'est le même produit. Mais en logistique, euh, ces différences-là, pour nous, elles sont cruciales. Donc dans ce système, en gros, si c'est physiquement différent et que euh, cette différence physique a une pertinence pour la manipulation d'autre chose, euh, ben, ça doit être des types différents. Donc en fait, ben, le carton qui contient 50 bouquins, ce n'est pas le même type que euh, le bouquin tout seul. Et la palette sur laquelle on va mettre 80, enfin la, la palette où il y a 80 cartons, ce n'est pas non plus le même type. Et euh, si vous voulez. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont, je crois, des spécificités dans ce système. Mais euh, si vous voulez vous en convaincre, euh, euh, ben, euh, déplacer 80 cartons, un homme seul, il y arrive, sur quelques, sur quelques dizaines de mètres, hein. il ne va pas être content, mais il va le faire. Euh, tandis que si c'est une palette, euh, ben là tout de suite, il faut avoir un chariot élévateur, un transpal, un truc machin, parce que ça pèse une tonne. Même si au total, ça pèse une tonne, dans les deux cas. Euh, Jusqu'ici, je n'ai pas du tout parlé de... Euh, bah, des autres questions, le « où », le « quand » et le « pourquoi » sur mes objets physiques. J'ai juste décrit les objets physiques, là. Donc, les, euh, il est temps d'introduire un concept qui s'appelle les « avatars », qui est assez spécifique à Anyblock WMS, WMS Base. Donc, en fait, c'est ce qui encode euh, en fait, tout le suivi d'un objet physique donné dans le système. Euh, donc, c'est enregistré dans un modèle à part hein, qui s'appelle « physobj.avatar. Euh, les avatars pointent vers les objets physiques donc on va dire un avatar de un objet physique et là donc si je reprends toujours le premier exemplaire euh, de, euh, de, du volume 2 que j'avais tout à l'heure je demande aux avatars euh, quels sont les avatars de cet objet là bon je les trie un peu, j'extrais un peu de données pour que ce soit euh, que ce soit présentable et donc on voit, on voit que j'ai donc là quatre avatars j'en ai deux qui sont en état passé ça, ça, indique que c'est quelque chose que le, dont le système sait que euh, c'est révolu. Ce n'est pas exactement la même chose qu'être dans le passé. On a une petite euh, décorrélation vis-à-vis de ça. Euh, qui sont dans un emplacement qui s'appelle euh, bah, respectivement quai d'entrée, casier euh, 3. Et puis, là, j'ai affiché euh, la date de début de validité de l'avatar qui est là. Donc, en gros, euh, on sait que dans le passé, euh, euh, le, euh, à cette date-là, on était là. Donc, on voit ce qui s'est passé ici. Il s'est passé que bah, mon, livre, euh, mon livre, il est rentré par le quai d'entrée, il a été rangé dans le casier 3, euh, actuellement présent, il est euh, dans la zone d'emballage, où probablement on va l'envoyer à un client final, et il est prévu qu'il soit ensuite euh, en attente euh, sur le quai de sortie. Bon. Et On arrive à une nouvelle particularité, c'est que les emplacements sont eux-mêmes des objets physiques. Euh, C'est-à-dire il n'y a pas un concept, une table d'emplacement euh, qui serait quelque chose de différent euh, des objets physiques, qui seraient, eux, euh, pensés comme les marchandises qui nous intéressent. En fait, tout est objet physique. J'en reviendrai dessus un peu plus tard. Et donc, du coup, si je demande à mon avatar quel est euh, l'emplacement qui correspond, on voit ici, euh, eh ben c'est un objet physique qui s'appelle qui est entré, et son type, malheureusement on ne peut plus le voir là, mais son type, en fait, c'est euh, ça représente emplacement euh, fixe. La même chose sous forme de dessin, le cheminement de mon objet, le livre, toujours le même, hein, celui qui était le premier de la liste, euh, et voilà ses avatars successifs. On a un ici, état passé. Lui aussi est à passer encore, dans le case 3 actuellement, l'emballage. Et euh, ensuite, il est prévu qu'on soit, euh, qu soit, prévu, qu soit euh, dans la zone d'expédition. Alors tout ça, évidemment, ce n'est pas apparu comme ça, même si j'ai fait un petit script qui me précharge ma, ma base de données. Euh, ce qui fait passer, ce qui va créer ces avatars successivement, c'est un autre concept dont je vais parler à partir de maintenant, qui s'appelle l'opération. Concrètement, donc les flèches là représentent des opérations. Ici j'ai eu une opération sur cet avatar, un déplacement en fait, move en anglais, qui est faite. Là un autre move qui est faite. Ici encore un move mais qui lui euh, est seulement planifié. Et enfin derrière, euh, une dernière opération qui va consister à livrer le client. Et là ce ne sera pas un move, ce sera une departure. Euh, donc on a un système d'opération qui est typé. Alors, je vous présente un peu comment ça marche. Donc là je prends le dernier de mes avatars, c'est celui qui était en état futur. Euh, et je regarde un champ dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, qui représente l'opération qui est responsable du fait que cet avatar y soit là. Donc là ça veut dire quoi Ça veut dire euh, le quai des, euh, sur le quai d'envoi, euh, et euh, à une date, bah, qui est une date euh, prévisionnelle hein, pour l'instant. Évidemment, hein. tant que ce n'est pas fait, on n'est pas garanti que ce soit vrai. Je regarde un peu ce que c'est que l'opération en question. Bon, donc cette fois-ci, ça se passe dans euh, wms.opération.move. Elle a un identifiant, d'accord Elle est en état planifié. Son entrée, bah, c'est l'avatar que j'avais tout à l'heure. Et euh, la destination, bah, c'est l'objet physique qui représente le quai de sortie. Je l'exécute, c'est aussi simple que ça. Et après, euh, j'ai mon avatar qui en est à, euh, qui en est à présent. Voilà. Maintenant, je peux peut-être faire la nouvelle opération, la dernière flèche qui était sur mon diagramme euh, de tout à l'heure. Euh, et pour ça, euh, et voilà, je, je, donc on commence toujours par l'enregistré. Euh, donc .wms, .opération, departure, je crée. Euh, je donne en entrée mon fameux avatar. Je dis euh, que je veux que mon, ma departure soit créée directement en state done. Ça, ça ne va pas être visible et euh, bah, ça y est euh, l'avatar qui était en vert là, celui qui était futur hein, bah, il a été successivement présent en noir et puis, euh, et puis passé c'est fini j'ai expédié, euh, expédié mon bouquin <rire> Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne euh, c'est un, euh, un modèle qui est très, qui est très découpé hein, euh, de plusieurs manières différentes hein. la première c'est qu'on va représenter chaque objet individuellement la deuxième euh, c'est qu'on va faire des distinctions fines entre les, euh, entre les opérations euh, et on est vraiment au fond de la machine là. par exemple, euh, dans, dans, dans ce que je vous ai montré, il n'y a pas de notion de je sais pas de bon de livraison euh, ou de choses comme ça. Euh, ça, ça va être du domaine de la couche applicative encore du dessus qui elle va déterminer bah, suivant comment euh, les préparateurs en entrepôt fonctionnent quel type de fournée, de, pas de fournée mais de tournée ils font, euh, est-ce qu'ils utilisent des chariots est-ce que les chariots on a besoin de les représenter parce qu'il y a des codes barres sur les chariots, choses comme ça moi je ne veux pas faire de décision euh, à la place du euh, développeur applicatif dans ces domaines là et puis si ça se trouve il n'y a pas besoin de faire des bons de livraison parce qu'en fait c'est entièrement des machines qui s'occupent de tout et puis objet par objet, moi j'en sais rien je reviens sur le fait que les emplacements soient des objets physiques comme d'autres. Alors en fait, d'où ça vient Parce que ça crée quand même une certaine indirection. Euh, si je reprends un peu comment ça se passe entre mes avatars et mes objets physiques, c'est si je veux dire que le livre est dans le casier et que le casier est dans l'armoire. Ben, en fait, avec le système que je vous ai présenté, ça ressemble à ça. Ici, j'ai une ligne dans ma table des objets physiques qui a... Un avatar, ok, et l'avatar dit qu'il est dans le casier. Le casier lui-même a un avatar qui dit que c'est dans l'armoire. Alors ça peut paraître un peu lourd. Hein. Euh, si je veux savoir combien j'ai de livres en total dans l'armoire, je vais m'en trouver à faire des jointures qui ne sont pas complètement évidentes. Anyblock e WMS Base le fait pour vous, hein. on fournit des primitives qui sont capables de regarder récursivement, avec des cas d'exclusion, etc. Mais bon quand même, ça risque d'avoir un coût en performance. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement c'est la seule chose qui était un peu cohérente, parce qu'on a toujours. On a toujours des cas un peu, un peu à la marge. Alors j'en ai cité quelques-uns ici. Euh, par exemple, je m'occupe d'organiser des concerts. C'est vrai, c'est vrai, je m'occupe d'organiser des concerts. Et pour ça, on a des appareils qui sont dans des, dans des baies, qui sont elles-mêmes protégées, on appelle ça des flight cases. C'est une boîte très solide, et puis on a nos appareils qui sont dedans. Les appareils sont à la fois dans la boîte, qui nous a coûté super cher en plus, euh, mais en même temps ils sont complètement accessibles quand ils sont dedans. Et quand euh, on charge le camion pour aller faire un concert, euh, on n'a pas envie de dire, euh, bon bah, je prends l'ampli 1, l'ampli 2, l'ampli 3 et euh, le crossover et je les mets dans le camion parce que c'est pas ça qui se passe, c'est que je prends le flight case numéro 3 et je le mets dans le camion. Et ça, ça illustre un peu aussi ce que je veux faire, c'est de faire quelque chose qui colle à la réalité pour que ce soit pas surprenant pour l'utilisateur final. Voilà. Et donc, bah, ceux bah, voilà, les flight cases, euh, dès que j'ai commencé à vouloir gérer mon propre matos avec ça, euh, bah, les flight cases, c'était des emplacements ou, euh, ou c'était des objets physiques bah, des, Ok, les emplacements sont des objets physiques. Donc du coup, d'un point de vue conceptuel, si vous me dites l'île est, est un objet physique, je réponds oui, pas de problème. Si vous me dites que la Terre est un objet physique, je réponds, mais évidemment, et l'univers, oui. voilà. Si vous avez besoin d'une racine pour la hiérarchie de tout ça, l'univers est un objet physique et on n'en parle plus. Euh, ça veut dire aussi que nos emplacements on va pouvoir, ils vont pouvoir être sujets à des opérations. Donc si on veut restructurer notre arborescence, bah, on peut le faire, il suffit de dire que bah, j'ai pris le casier, je l'ai bougé. Euh, ça veut dire aussi qu'on peut acheter bah, des flight cases ou des bacs ou des trucs ou des machins, et les recevoir et les traiter euh, comme le reste. Et en plus, on a gratuitement bah, tout le système de typage et de propriété que j'ai fait pour euh, les, euh, les objets physiques. Donc, par exemple, je peux euh, m'en servir pour labelliser des zones techniques. Je peux dire qu'un casier euh, sert à... et de type non pas euh, casier, mais poubelle, euh, etc., etc. Je peux avoir une zone d'emballage ou des choses comme ça. Alors les opérations, euh, elles peuvent être annulées, exécutées, commencées, et l'idée c'est de vraiment garder tout l'historique, d'avoir euh, bah, un peu comme dans, un, comme, dans, comme dans Git ou dans Mercurial, euh, et on peut, on peut, on peut décider qu'on avait mal enregistré les choses, que quelque chose ne s'est pas vraiment passé, dans ce cas-là on peut les oublier complètement, les annihiler, quoi, obliviate, euh, ou alors on peut se dire, ah bah, on n'aurait pas dû le faire, mais, bah, système, dis-moi comment je fais l'inverse, parce que j'en ai besoin, etc. Ça nous fait... Un joli diagramme de cycle de vie que je mets là et que je garde surtout pour référence si vous voulez vous y référer, si vous voulez regarder plus tard. Je termine la première partie de la présentation en disant que euh, ben on a pas mal d'opérations qui sont disponibles, hein. c'est euh, quand même déjà un projet assez avancé. Donc on a les entrées en stock, les départs de stock, les déplacements. Les déballages, j'ai dit tout à l'heure j'ai un type à part pour mon carton de 50 livres ma palette de 80 cartons eh ben, une opération qui va me manipuler ça et qui va me dire ben, j'ouvre le carton et là ça y est j'ai 50 livres individuels que je peux dispatcher Les assemblages, c'est tout ce qui est euh, une entrée, une sortie, euh, j'emballe des cartons ou euh, je fais euh, des lunettes à partir de deux verres et d'une monture euh, Observation, c'est des changements de propriété mais que j'ai envie de suivre dans le temps un peu et enfin des opérations techniques pour les inventaires Bon, il y a des composants additionnel déjà fourni dans une bloc WMS base. Je voudrais pas quitter la présentation sans avoir dit qu'il y a un système de réservation et qui est fait pour être quelque chose d'assez central en fait dans une application qui veut passer à l'échelle. Et euh, qui en a une solution pour traiter les quantités en vrac, parce que vous pensez peut-être que c'est pas prévu en fait si ça l'est, mais c'est optionnel. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à faire encore. Y a, et je voudrais inviter le plus de gens possible à, à nous rejoindre parce qu'il y a des sujets qui sont. Euh, très utiles, il y en a qui peuvent être intellectuellement assez stimulants comme tout ce qui est réécriture de prévisionnel euh, et choses comme ça. S'il y a des gens même qui aiment la, les graphes de dépendance, bah, on est en plein dedans. Et euh, voilà, bah, je voudrais re-questionner le but de ma présentation. Euh, bah, L'idée, c'est qu'on lance un écosystème, vous l'avez bien compris avec la présentation de Franck tout à l'heure, etc. Et que je voulais euh, des gens qui seraient intéressés pour développer leurs applis avec euh, ce système-là, ou voir euh, si c'est euh, raisonnable, euh, peut-être des nouveaux contributeurs, des briques intermédiaires. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé les Niblog, je rappelle que le Niblog Book est la ressource pour euh, commencer. Voilà, et si vous avez un nouveau nom, je suis pour. Donc c'est à vous, les questions, suggestions euh, s'il y en a un. ouais, j'ai une question super importante à poser. poser ouais. c'est quoi la nature de ton livre parce que tu nous parles d'un livre depuis tout à l'heure ouais. le titre a l'air super accrocheur et j'ai bon, bien savoir ce qu'il y a dedans bon, ouais, c'est une, euh, une petite question un peu, un peu clin d'œil. donc on va dire que je suis euh, dans une vie secrète un auteur, euh, un auteur de livres à succès que c'est de la fantaisie etc mais ça n'avait pas grande importance euh, pour la présentation la question, question c'était quelle est la nature véritable de mon livre oui non on, on, on, on reste sur les flux physiques pardon on reste sur les flux physiques si on parle de, il n'y a pas de côté euh, du flux intangible vous pouvez ajouter aussi avec un alors la question c'est si on reste sur les flux physiques euh, par rapport à des flux intangibles euh, qu'est-ce que tu aurais en tête comme flux intangible euh comme, comme d'autres RP font en ce moment, euh, flux, flux monétaire ou euh... Alors justement, euh, là, là dans ce module là, dans ce module-là, justement, on veut traiter. Euh, on veut traiter la logistique de manière un peu indépendante du reste. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avec le reste. Hein. Quand on fait une application d'entreprise, de toute façon, à un moment donné, il va falloir dire à la compta euh, qu'on a fait des choses. Mais surtout, en fait, ce qu'on cherche à obtenir, c'est que les questions, euh, par exemple, monétaires ou comptables, ou les questions de gestion de la relation client, ou d'établissement de la vente, etc., ne viennent pas polluer trop euh, les questions de logistique. Et ça, c'est un peu mon expérience dans d'autres domaines qui sont vraiment dans d'autres... Euh, qui est, sont très est, ERP, quoi. Et, et pas supply, vous en faites un, un... focus 100% produit et pas... Euh, et, pas, et pas supply en général ou avec une attention derrière pour... Euh, ouais, ce qui, euh, ça n'empêche pas que tu aies un module à côté qui va faire gestion, de, gestion des commandes fournisseurs, et que ce module gestion des commandes fournisseurs dise au, au truc de logistique, ok, je vais, re, je vais recevoir trois palettes en théorie après-demain. Mais après, là, ce qui se passe, quand il y a des gens qui vont manipuler tout ça, ça, c'est le boulot du truc de logistique, et ensuite, il peut renvoyer un message en disant « C'est bon, j'ai expédié, et puis là, tu as des factures qui se font. » Ça, c'est pas contradictoire. Voilà, c'est... Mais pour mon assaut de musiciens, ça, j'en je, aurais pas besoin, donc je veux pouvoir développer mon truc euh, directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions Enfin, je sais pas si tu considères que j'ai répondu... Si, si, si, c'est bon ok. J'avais déjà un peu la réponse... De... Bah, c'est super, moi ça me donne l'occasion de préciser les choses, c'est cool. Pas d'autres questions Merci.